Je cuisine bio, de saison et du local, euh, parce que pour moi c'est évident. Je cuisine pour mes clients comme si je cuisinais pour moi. Et euh, je ne pourrais pas faire autrement, ou sinon je ne le fais pas. Je m'appelle Isabelle Nizet, euh, j'ai créé Auréa il y a deux ans. J'avais envie de créer un endroit de partage et d'y mettre tout ce que j'aime. La cuisine orientale, bio bien sûr, locale bien sûr, et ouverte à tout le monde. Et donc j'y ai ajouté l'accent à Je travaillais dans la fonction publique. J'avais envie de changer d'orientation de, professionnelle depuis un moment. Et j'étais passionnée par la cuisine depuis depuis toujours, je pense. J'ai suivi une formation en entrepreneuriat durable et là, j'ai eu le déclic et j'étais certaine que je voulais maintenant me lancer. Ce que je veux, c'est faire ce que j'aime. Moi, j'aime les légumes, j'aime les épices, donc l'idée, c'était vraiment de travailler des plats traditionnels de là-bas, Maroc, Liban, parfois même Syrie, et les adapter aussi par rapport aux produits locaux de saison. L'hiver, je fais des tagines de bœuf au chicon, des choux Bruxelles que je mets dans mes assiettes. Je pense que les, les clients ne sont pas habitués à ça. Voir que qu'un légume qu'on utilise au quotidien peut être agrémenté d'une toute autre façon grâce aux épices et donne des, des, des saveurs complètement différentes, ça, ça, les, ça les étonne et ça les satisfait. Quoi. La goutte-food, c'est respecter les gens, se respecter, respecter la nature. Tout ça me paraît normal. Et on me prend d'autant plus de plaisir. <rire>